Bonjour, bienvenue sous la pluie dans J'irai Jouer Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un découvreur de talent. Il a créé le plus gros site de crowdfunding français. Il s'appelle Michael Goldman. Et aujourd'hui, nous allons jouer dans son deuxième chez lui, à My Major Company. Regardez, My Major Company. Nous y sommes, mais nous, on va prendre l'entrée des artistes. C'est ici que ça se passe. Hello. Ah quand même, quand même. Ah, Salut Mickaël Ça va, ça va, ça va Très bien Alors C'est ici, ton deuxième chez toi Ouais ouais, c'est même plus que mon deuxième chez moi. C'est mon, ton premier chez mon 80 toi 80% chez moi, c'est là que je passe le plus de temps, je pense. Alors euh, euh, euh, Avec mon lit. C'est ça D'accord, peut-être un ici d'ailleurs euh, ouais, Non, c'est le canapé <rire> sur lequel il m'arrive de faire une petite pièce. Alors on met genre compagnie, c'est ici que ça se passe Ouais, c'est ici que ça se passe, ouais. Avec euh, tous les artistes accrochés au mur. Alors les gens travaillent, hein, donc on va essayer d'être discret. Ah oui, mais c'est immense en ah fait Ah oui, c'est grand ouais. Voilà, ici, c'est toute la partie web. Ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont très sympas. <rire> ici, c'est le bureau dédié à Tipeee, qui est le site qu'on vient de. Qu oui, qui est ta nouvelle fait. réalisation. Hein Bonjour. Donc ici ça produit des disques d'accord voilà et ça fume des clopes <rire> L'essentiel du boulot d'un label c'est de fumer des clopes. Et ça finit jamais en fait. Un, non ça un... finit pas. C'est un jeu d'aventure ouais. ton bureau. Ah c'est ça. <rire> ici c'est euh, le bureau FIFA 14. Ah d'accord, <rire> ah, carrément. Ah, <rire> c'est euh, euh, le bureau du réalisateur-monteur qui fait toutes les vidéos pour nous. Et ici c'est le pôle finance, juridique, tout ça. Et là, euh, voilà, ici c'est la cuisine, espèce de salle de vie. Ah. Et donc ici c'est l'endroit où on va parler d'une passion qu'on ne te connaît pas non, hein il n'y a pas de raison de la connaître <rire> C'est que tu es un gamer Ouais, ouais ouais, ouais, ouais, ouais, enfin en vrai Il euh, y a des mecs qui sont beaucoup plus gamers que moi, mais, euh, mais ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes ouais. nuits. Ça, par... Ça fait partie aussi de mes activités principales <rire> Ça a commencé quand, gamin Ah ouais, gamin, ouais, avec les premières consoles, ouais. euh, et puis les premiers ordi aussi, hein. donc euh, vraiment tout petit. Mais nous on a la chance, moi je suis né en 79, donc on a vraiment vu émerger mm -hmm. les choses. Euh, moi j'ai eu un modem 14 14.4, j'ai eu, un, eu bah, toutes les consoles et tous les ordi, euh, qui existaient, euh, des Amstrad, des Atari, enfin tous, pas tous, mais j'ai ouais, euh, ouais, ouais, ouais. vu toutes ces choses-là choses grandir et moi j'ai grandi avec elles, quoi. Alors évidemment, maintenant j'ai 35 ans, je suis père euh, de famille et ouais. j'ai deux enfants, donc euh, maintenant forcément je dois faire le tri, je peux plus jouer à tout et euh, ça fait des années que. T'as eu me le grand sens. classique, cette espèce de montagne russe qui est que tant que tu es euh, euh, gamin et ado, euh, tu joues énormément et puis après bah, tu commences à t'intéresser aux filles, tu commences à sortir, tu commences à. à, à, à vivre en coupe ça baisse un petit peu et puis après, euh, bah après tu reprends un petit peu euh, bah j'en suis pas encore à la phase où je reprends parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vraiment lâché d'accord donc euh, toi t'es resté steady line ouais mais parce que je suis un je suis un gamer un peu spécifique moi je joue à des, essentiellement à des jeux de gestion mais tu sais tu n'es pas le seul il y, ah non, je des, sais, il y a vraiment un public fidèle ah oui, bien sûr, euh, bien il y a vraiment un, un, un, un corps public de de ce type de jeu ouais. c'est assez étonnant C'est le principe de l'émission, on vient jouer chez toi, <rire> donc euh, j'ai vu la salle FIFA 14, ça sous-entend que tu es un fan de jeu de foot. Ouais, disons que dans la boîte, ça m'a semblé important, il y a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de jeunes mecs de 25 ans à peu près, donc, euh, donc euh, qui, voilà, et puis comme c'est une salle un peu où on doit glander et, et se reposer et se détendre, euh, la première demande qu'il y a eu c'est est-ce qu'on peut prendre des consoles et puis évidemment il savait qu'il... C'est vrai qu'avec moi, ce serait pas très difficile de me convaincre. C'est <rire> ça, c'est la salle de repos typique. <rire> Exactement. Pour GTA V, on acheté euh, la Xbox, mm -hmm. et il euh, y avait FIFA 14 euh, qui traînait euh, dans, dans les stocks, donc euh, on l'a pris aussi. Et euh, donc voilà, Mais alors moi je m'y suis mis, euh, malheureusement, je ne joue qu'avec mon expérience des vieux FIFA et, mm -hmm. et, et de PES. Euh, T'as une particularité euh, C'est que tu aimes les jeux, les entraîneurs, ce qu'on appelle les entraîneurs, c'est-à-dire les <rire> jeux de simulation de football. Alors, ça, faut que, ouais. tu, faut que tu me dises ça parce que là, c'est bah, voilà, assez particulier euh, comme jeu. Moi, Ton préféré, le, c'est lequel ah bah, C'est-à-dire que là, vraiment, football manager, ça n'a fait hum. que s'améliorer. Donc euh, Moi, j'ai commencé, j'ai acheté l'entraîneur 93-94 hum. et je les ai tous achetés tous les ans. Euh, j'ai fait pareil avec Pro Sacking Manager, donc euh, il ouais, n'y a honneur. pas beaucoup d'action euh, dans ces jeux-là. C'est très, non, très mais stratégique. C'est ça qui te plaît ma, ma vraie culture du, du gaming, en tout cas là où j'ai passé le plus de temps, c'est sur les jeux tour par tour, donc euh, mmh, civilisation mmh. euh, et ces trucs-là. Et je pense que c'est plus un truc de solitaire. C'est des, de, des jeux de nuit, <rire> des jeux de nuit seul. Et ouais, non, j'adore ça. Et mes potes, euh, mes, mes potes d'enfance, on, on était vraiment potes de ça, quoi. On revient juste un peu euh, euh, au jeu de foot. Ouais. Parce qu'on est là pour jouer aussi. Ouais. Alors, plutôt FIFA ou plutôt PES C'est voilà. comme entre Rolling Stone et Beatles. Ouais. Ça. Moi j'ai <rire> été très PES pendant ma période gamer quoi, euh, donc euh... Je dirais, je, je, suis, je suis mauvais sur les dates, mais jusqu'à 2008 à mmh. peu près, ou 2010, qui était, j'ai l'impression, une année où vraiment FIFA a pris le dessus. Il y a eu un switch, ouais. ouais. Et, euh, et moi, j'ai un peu suivi ce truc-là, j'ai vu que FIFA est en train de prendre un ascendant euh, énorme, et que le jeu commençait vraiment à se développer euh, de façon extraordinaire, quoi. Et c'est aussi le moment où euh, j'ai plus trop le temps de jouer. Euh, euh, j'ai finalement beaucoup plus joué à PES, mais maintenant, je ne joue qu'à FIFA. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, la plupart des joueurs, des amateurs de jeux de foot, ont tous commencé sur PS ouais. et tous il y a eu un basculement, ce basculement ouais. que tu a décrit sur FIFA. Ouais. Euh, comment tu l'expliques toi Qu'est-ce qui fait que dans le jeu, qu'est-ce qui a fait qu'il bah, y a un moment tu t'es dit ah oh bah non c'est vachement mieux dans FIFA que dans PES euh, je, je, je sais pas comment ils ont fait, je suis pas capable d'expliquer de, comment ni pourquoi. C'est un sentiment global Ouais mais, mais qui était très clair pour tout le monde. C est... C est y a un moment, les sensations quand on joue à FIFA, je sais, je sais plus quelle c'est, hein, je crois que c'est 2010, non ouais. je, je sais plus, mais quand on, quand on s'est mis à jouer à cette version-là, on s'est dit ah ouais, là, là, là, là c'est un jeu de foot, enfin, euh, l'impression générale c'était le réalisme, quoi. Le qu fait aussi que de... FIFA ait, ait eu les licences, euh, euh, tout de suite les licences avec les, les vraies équipes, les vrais, les vrais joueurs, ça a joué pour toi euh... Non, au non, ça, euh, euh, non, non, ça, ça a pas joué, vraiment c'était l'équilibre du jeu je crois, qui, a vraiment, qui a vraiment fait la différence, c'est-à-dire qu'à un moment on se disait, oh putain dans cette version-là de FIFA, il n'y a plus de systématisme de choses sur PES, voilà, des espèces de techniques qui fonctionnaient ah oui. à peu près systématiquement, mm -hmm une espèce de bug de de, de bug de jeu d'action qui était trop trop simple, il y avait un espèce d'équilibre euh, quasiment parfait et qui se qui se, qui, qui se perfectionnent avec le temps mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un vrai tournant ouais, dans ces années-là où tous les mecs de PES sont passés à FIFA Il bon, y a ouais, beaucoup de différences avec la 13 Non ouais. <rire> Je vais, Mais je fais, mais fais partie des mecs qui achètent euh, chaque année le même jeu ouais. avec un adobe tout pourri mais juste pour, juste pour avoir <rire> le nouveau donc c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné donc, euh, voilà. Alors justement on va trancher un peu ouais. On t'a amené PES 2014 ouais. que tu puisses comparer que tu puisses nous dire ce que tu en penses ouais, Le revival donc, euh, Voilà qu'on ouais. voit un peu c'est vrai qu'il faut, faut leur donner une chance finalement. <rire> Les pauvres. Alors je sais moi je suis pas très foot, je suis une vraie quiche. D'ailleurs je suis parti, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de français qui, qui choisissent le championnat allemand. Bon c'est pas grave, on va prendre l'Allemagne, ce sera très bien. Allemagne Angleterre. Il y a eu des belles affiches. <rire> Donc j'en déduis euh, que tu es aussi un fan de foot. Euh... Ouais mais pareil on se met. Prend... Dans la vie réelle. Ouais, ouais mais malheureusement j'ai plus trop le temps. Euh, mais euh, je suis un fan de foot dans la vie réelle. Mais d'ailleurs euh, mes seules qualités aujourd'hui euh, à FIFA, euh, à PES on verra, mais c'est plutôt ma connaissance du foot. Parce que maintenant les jeux sont tellement réalistes que honnêtement quand tu connais un peu le foot et euh, que tu sais tactiquement quels sont les déplacements à suivre et tout ça, euh, tu peux avoir un, un certain niveau, peut-être absolument ridicule. C'était euh, la question que j'allais te poser justement, ah est-ce que ouais. tu trouves ça réaliste que... Ah ouais, c'est extraordinaire parce que euh, vraiment, je, euh, quand, quand, quand on commençait à PES en gros, quand on savait faire une roulette, les euh, logs et tout ça, c'était des avantages considérables. Mmh. Vraiment, il euh, euh, y avait une grosse différence sur, sur l'aspect vraiment technique pur. Et, euh, et aujourd'hui, moi, à FIFA, je ne sais rien faire d'autre que les quatre boutons à peu près et accélérer. Mais c'est tellement réaliste que comme je connais un peu le foot et que je sais à peu près comment orienter un jeu de manière intelligente, j'arrive quand même à me démerder contre, contre les, les petits jeunes de la boîte qui, eux, savent faire des, des gestes techniques fous. Quoi. Et je sais pas, on va voir si APES, c'est la même chose ou si on est tout de suite ridicule. C'est-à-dire que tu les bats plus... Euh sur le côté un peu stratégie, côté placement des joueurs et tout ça, ouais, sur vraiment ouais. sur la technique. Ah ouais ouais, mais... ouais, ouais enfin je les bats. Des... Ouais, d'ailleurs je gagne beaucoup <rire> plus souvent que j'ai une paire, ce qui les énerve aussi hein, parce que je joue beaucoup moins que quoi. Mais, mais, euh, mais ouais c'est là-dessus. Et ce qui prouve, je trouve, que, que les jeux ont atteint un niveau euh, extraordinaire. Oula Je vais prendre cette passe là c'est dans le sens du jeu. <rire> Oh putain c'est très différent aussi faire le caractère. Glenn Johnson. L'âme. Ouais, mais ferme Tant au tour de la défense Quel bon ballon. Il y avait de l'idée là, mais le geste d'un construction. Oh là là C'est pathétique Comment as-tu l'idée dans une majeure compagnie okay. ouais. Alors on était, euh, on était des producteurs, euh, des producteurs, indépendants de musique avec mes deux associés. Il y avait déjà des kickstarters, tout ça, ça existait déjà. il euh, bah, y, y a un site allemand en fait qui était euh, le premier. Tiens, c'est marrant parce que je le rends hommage en, fait, en prenant l'Allemagne, <rire> euh, qui s'appelle Seelobel et qui était le premier en fait à instaurer le principe de vous soutenir des artistes. On partage les recettes ensemble. Stager. Et, euh, et on a trouvé ça super intéressant. En tant que producteur indépendant, on s'est dit qu'il faut absolument oui. lancer en France. Et voilà comment on est en gros, l'idée de manager compagnie. Company. Bon, alors évidemment, oui. on a quand même changé pas mal de choses par rapport au projet de base. Oui. C'est pour moi, ça. Oh est non Transversal, ça C'est ton -ce gardien. Transversal. Et voilà comment on est le principe en 2007. Aujourd'hui, euh, votre plus gros succès, ça a été qui notre plus gros succès de crowdfunding, euh, je pense que c'est Grégoire le premier album wow. qui a le plus, qui a été le plus gros succès. Il Ça reste vendu, vraiment... Euh, bah ouais parce que c'est vraiment un succès unique, exceptionnel, ouais. quoi. il a vendu euh, euh, à peu près un million d'albums du premier, donc euh, c'est vraiment considérable, surtout je surtout l'état du marché de l'époque. mais derrière il y a eu d'autres euh, gros succès euh... Notamment Joy Jonathan, Yarma, euh, euh, et puis des trucs qui sont euh, un, peu moins, euh, un peu moins connus en France. Euh, J'en profite pour te piquer la balle. Hein, euh, tu sais, moi, je passe le truc. Non, mais en plus, en plus, je fais ça gentiment. Hein, que... <rire> ah, en en me hein, que... regardant. Et Tipeee, ont... alors et bah, Tipeee, est... Quel est le but Tipeee, c'est du financement participatif basé sur le type, sur le pourboire. Et euh, la réflexion, elle est toute bête, hein, c'est de se dire euh, moi, sur Internet, je consomme énormément de YouTubeurs, de blogueurs, de, de gens qui qui ont du talent et qui font ça par passion gratuitement et qui gagnent pour les plus chanceux d'entre eux un peu de revenus publicitaires mais vraiment pour les plus chanceux d'entre eux et donc Tipeee, le principe c'est tout simple c'est euh, j'aime un j'aime un créateur du web quel qu'il soit donc un youtubeur machin j'ai envie de le soutenir je lui file type je suis file un type voilà Excellent. et euh, bah, je pense en tout, en, en tout cas sur le pitch euh, sur le pitch je trouve que ça fonctionne bien et quand on, quand j'en ai parlé aux youtubeurs que moi je suivais et que j'ai consulté euh, à l'époque on réfléchissait à ça euh, on a reçu un accueil vraiment super bon, les mecs disaient ouais c'est vrai que ça correspond à nos problématiques en ce moment quoi T'as quoi comme machine chez toi enfin, Un okay. PC Un PC, d'accord ouais. ah bah Alors hier j'ai dîné avec mes, justement avec mes, avec mes vieux potes comme ça et Ils ont voulu fouiller, ils disent putain c'est pas possible faut qu'on fasse une partie et j'ai trouvé alors j'ai <rire> deux ps2 et une xbox j'ai <rire> pas les câbles et j'ai pas les manettes ah. mais parce que ça a beaucoup tourné entre les potes tout ça machin mais voilà mais donc il y a ça qui traîne et euh... Toutes les vieilles machines, comme tu nous as dit, que tu joues depuis très très ouais. longtemps, depuis non, j j jeune, as jeune, t'as tout bazardé. Ouais, ouais, elles sont parties avec le temps, les déménagements, tout ça. C'est pour ça, ça. que t'aimes le dématérialiser. Ouais. As... Ah ouais complètement, mais, mais je suis pas du tout fétichiste et pas du tout nostalgique, euh, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh... Alors, on m'a raconté une histoire de fou. Tu es fan d'un jeu dont je suis particulièrement fan aussi, qui est Ridge Racer. Ouais. Et on m'a dit que t'étais tellement bon à ce jeu que tu jouais avec les pieds. Ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est que cette histoire là, Je tapais mes potes en jouant avec les pieds. Ouais. C'est énorme. Mais parce que ça, on peut. Mais bon, alors j'ai pas fait ça depuis. Je, je saurais pas le refaire. Mais euh, c'était quoi C'était il y a 10 ans, quoi. Hum. même peut-être plus. Je sais pas. Et euh, bah voilà. Ouais, pas le premier avec la croix. De euh, où tu joues avec la croix de direction quand même. Hein, avec ah, la si. Si, si, si. Ouais, mais en fait, c'est assez simple. Hein. Et euh, bah, c'était des jeux quand même assez basiques. Les hein. dresser, c'était pas très très compliqué quoi. Donc, mais quoi, dis donc, euh, t'as des petites voies de pied parce que <rire> pour sur la... <rire> sur la croix de direction. Ah ouais, non, j'y arrivais, j'y arrivais. C'est énorme. Et ouais, ouais, Et, euh, ouais, ouais bah, parce que j'y jouais beaucoup. Ouais. <rire> <Pour> <rire> non, mais moi aussi j'ai beaucoup joué, mais pas toi voilà. Non, mais Alors, après, je battais mes potes qui étaient pas des génies, mais toi, je suis sûr que je te battrais pas. <rire> Alors, du coup. À la lumière de cette histoire, assez c'est incroyable, on a décidé de te faire une petite surprise. Oh mon dieu. Et de te faire un petit cadeau. Oh mon dieu Et ça, c'est le cadeau. Tous nos invités, on leur fait un petit cadeau. Ah c'est beau. Et voilà, on te fait ce petit cadeau, je te laisse Donc, ouvrir la malle. C'est un cadeau, ça je le garde après. C'est pas un cadeau après. que vous reprenez après ah avec Ah non, les non, on est, ça, on est pas comme ça, on est pas TF1. Ok, c'est beau ça. <rire> <rire> c'est beau, ah ouais putain. <rire> ah ouais, c'est beau, bah voilà. Ah, ouais. ah putain, le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Mais en plus, je, je crois qu'il était, il était, était pas donné avec la PlayStation. Euh, non, mais c'est un des jeux de lancement de la, de la ah, PlayStation. Ah c'est ça, c'est ça, ouais. ouais. Parce que c'est le jeu où vraiment les gens, ils, ouais. ils, ça, ça fait adhérer pas mal de monde à la, à la PlayStation. Ah ouais c'est beau ça, mais je me demande si c'est pas la mienne. Hein. <rire> parce que moi je ne l'ai pas retrouvé. En, en fait on te l'a gaulé il y a 10 ans est pour te l'offrir 10 ans plus tard. Non parce que il était ici exactement, c'est quand même bizarre. Hein. Ah, c'est magnifique, ah, c'est beau, c'est beau. Putain, le nombre d'heures que j'ai joué à ça. J'appelais ma sœur et je lui disais, euh, viens regarder. Je faisais des compètes avec les pieds. Putain, c'était incroyable. Bah, bah c'est bon. Et t'aimes toujours les jeux de voiture Mais non, c'est le seul. Alors vraiment, j'ai jamais. Euh, ouais, euh, ouais, mais ouais. C'est quoi le pas côté pas glisse, moi. un peu Je sais pas. C'est le, le côté temps libre, hein, surtout. T'as une console et un jeu. Euh, t'as, je sais plus quel âge j'avais, mais t'as quoi euh, Entre 16 et 18 ans, je pense. Bon, bah t'as pas grand-chose à faire globalement. Ça, <rire> donc tu joues. <rire> et puis le euh, côté un peu geek, justement, c'est le côté. Euh, je prends un jeu, j'essaie de m'en emparer et d'aller. Tu au bout conduis du dans la vraie vie ouais, T'as ouais. ton permis. Ouais. Alors si t'es un vrai fan de Ridge Racer, ça te fait pas quand tu prends le tunnel de la défense et tout, <can>. i̇şte tu et tout ça Tu ne fais pas Ridge Racer Ça te fait pas ça <Kardashinsky syndicats> J'ai Quand je surfe aussi, ça fait tuer ouais, J'ai des trucs comme ça. Euh, <rire> non, c'est vrai. Ouais, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Bon, bah super. Ouais. Merci, mec. Non, mais merci. C'est un super cadeau, hein, franchement. Merci. Tu vas pouvoir t'y remettre. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. mais je vous rappellerai quand je, je vais me refoutre avec les pieds, mais bah, c'est franchement c'est simple, je me rappelle très bien. Avec des pieds, tu, tu le fais faire. Face tu, face tu, tu te filmes avec l'iPhone et puis oh, ah, ouais, bon, on va, je vous en ça. On va <rire> <inclure> <rire> la séquence. Avant de se quitter, on n'a pas parlé de, du PES qu'on a essayé alors par rapport à FIFA. Bah, j'ai un peu le même sentiment que, <rire> ce que vous avant, avant d'y jouer, un, je suis beaucoup plus à l'aise à FIFA et comme, euh, et comme FIFA j'ai été, été très à l'aise dès le début, je me dis que c'est sans doute le jeu mieux fait. Mmh. Mais... Euh, Ouais, à choisir, là je préfère encore FIFA. Tu vas craquer pour les nouvelles consoles, Xbox One, pas, PS4 Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas mais c'est sûr qu'il y, y, y en a une qui va se retrouver au bureau, ça Vous peut pas... T'essayes la hein. PS4, c'est bah, c'est probablement celle qui va arriver au bureau dans <rire> la semaine qui vienne, voilà. Bah merci de nous avoir reçus, bah, c'est vraiment super sympa. Bah, C'était un plaisir. Ça nous a fait plaisir de te découvrir, et surtout de te découvrir sur, sur ce côté-là, qui est, qui est peu connu. Bah ouais, mais il y a, fait... des, y a des, des mecs de ma génération, mmh. euh, à mon avis, la, y en a la, plusieurs. la, la majorité... C'est répandu, c'est sûr. Et puis, bah, plein de succès bah, pour, merci, pour merci. Tipeee et pour tout ce que tu as lancé. Et, et plein de et succès bravo. pour vous aussi. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain J'irai jouer chez vous.